Tiens Marc, un produit vraiment associé à ceci, qui a une, une idée toute bête, toute simple, mais qui va vraiment simplifier la vie des gens. Le nouveau guide de scie, la toute dernière génération de boîte à anglais. Alors, bah ça, ça peut rentrer vraiment dans les outils malins. Quand ah on oui, appelle ça, ça les outils malins, c'est vraiment un truc exceptionnel. Alors, de quoi c'est composé Vous avez les deux pastilles ici qui sont deux aimants. Vous avez ici une vis qui va nous permettre simplement de régler les angles. Alors, vous avez vu, hop, on peut bouger. Ici, vous avez ce fameux petit repère. Ici. Donc ce qui va vous permettre bah, de choisir votre angle, alors, on va dire 45, d'accord Je bloque ici, alors l'intérêt de ce produit c'est qu'il peut être utilisé par d'autres aussi que la scie japonaise Tout à fait. Maintenant le rendu est quand même beaucoup meilleur avec cette scie japonaise mais on peut l'utiliser avec d'autres scies, une scie égoïne classique, ça peut fonctionner Vous avez ici une petite feuillure et en fait ça, ça va vous permettre simplement de vous bloquer sur la partie à couper C'est simple que de dire bonjour, et là regardez bien parce que c'est vraiment intelligent dans le concept On y va eh oui Tu fais voir Parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens nous disent que le problème qu'ils rencontrent, c'est entre autres la pose de plainte. Pose de plainte, exact. Voilà, hein, euh, faire, faire sur petit un petit truc qui va bien. Eh aller, oui, ça, ça reste toujours compliqué. Je positionne mon guide contre ma plainte. Les aimants viennent me tenir ma lame. Elle ne bouge plus. Exact. Et là, automatiquement, mon angle se fait de manière simple, propre, rapide. Et c'est fait. Mes oui. coupes sont parfaites. Hein c'est génial. Vraiment génial. Alors, de par cette feuille, on peut également travailler sur tout ce qui est PVC, choses rondes, place à l'imagination, faire du cadre un petit peu différent pour les gens un petit peu imaginatifs. Et nos découpes restent absolument parfaites et nos angles absolument nickel. Et il est vrai que, à l'heure d'aujourd'hui, arriver à ces qualités de résultats… C'est remarquable, hein c'est remarquable, remarquable. Et moi, je connais des, des clients qui font du cadre avec du bambou, avec du PVC, avec du carton et ça leur permet d'avoir des angles toujours parfaits sur des grosses sections. Ça, ça fait partie vraiment des coups de cœur qu'on a, et c'est vraiment des trucs intelligents, c'est tout bête, il fallait y penser, mais sincèrement, ça fait partie des outils qui sont vraiment... Innovants. qui sont, vraiment, enfin, Innovant. enfin, ouais, qui sont Innovant. innovants, mais qui sont en plus hyper performants.